Accrochez-vous, ça va un petit peu se corser. Il y a des petites finesses que, personnellement, je ne maîtrise pas vraiment. à velout. les lois de, du deuil, en général, on évite de les étudier, parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à des situations qui... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais... Excepté à Tisha Beav, Tisha on évite d'étudier... On n'a pas le droit d'étudier des choses qui réjouissent. Donc, c'est l'occasion d'étudier les, les lois de velout. Il y en a qui le disent justement, Maserget Moed Katan, parce que dans ce troisième perek, on fait que de parler... On parle que d'Il Khotavlout, donc en général, c'est l'occasion d'étudier apib en général. Concrètement, on va reprendre les principes de la Mishnah précédente, mais alors là, on va décoller avec eux, ça va partir très haut, très fort. On rappelle d'abord le principe général. Le principe général, on avait juste dit que nous assez connue, c'est que euh, lorsqu'on a pris le deuil, quelqu'un qui a commencé à prendre le deuil, un deuil, avant la fête, la fête arrive et interrompt. Pour le moment, la donnée, elle était claire. Ça signifie qu'après, comme on expliquait pour la Lacha, que même si c'était à la Vosner, il était décédé juste avant Pessah, qu'on a eu le temps de... je ne sais plus exactement. Bref, on, en, on enterre juste avant la fête, on prend le deuil pendant quelques minutes, et puis la fête arrive, on rentre et interrompt là le deuil. Je vous donne une première notion d'abord qui va être très importante pour comprendre la suite. C'est. En théorie, le deuil, on a deux notions, de, il y a deux, deux cycles de deuil. Il y a les Shiva et les Shloshim, sept jours de deuil et 30 jours de deuil. On a déjà expliqué, la fête, ça interrompt le cycle qu'il est en train de mettre en pratique. La fête arrive et l'interrompt pour faire ensuite passer à l'autre cycle. Et l'autre cycle, ben, il faudra calculer. Alors on va prendre un exemple concret. Soit il y avait justement, on a passé Chavot, pas selon les Lézère, comme ce qu'on expliquait, que selon les autres, vous avez qui pensent que Chavot interrompt le deuil complètement. Aussi, au même titre. Donc, quelqu'un, euh, là, les nous, il y a une, une amie de ma fille qui a perdu sa petite sœur, un nouveau-né de un mois et demi. Donc, ils ont eu le problème, elle est décédée juste le matin, juste avant Chavot. Ils sont partis l'enterrer. Bon, alors maintenant, ils prennent le deuil durant la journée. Arrive Shavuot, Shavuot, interrompt, les Shiva, il n'y a plus de Shiva, ça veut dire qu'ils vont sortir de Shavuot, il n'y a plus, ils ne sont plus assis par terre, il n'y a plus, comme on va voir, tout les fait qui vont être expliquées. ensuite à la fin du partenariat, peut-être qu'on va jeter un petit œil ensuite. Toutes les al des, des Shiva s'interrompt. Maintenant la question c'est, alors combien de jours maintenant de Shloshim est fait Soit, c'était le 5 Sivan qu'elle est décédée. 5 Sivan, donc logiquement encore on va calculer jusqu'au 5 Tammuz, maintenant on va dire, non, regardez, oh. pour le moment, 5 Sivan, ça devait durer 7 jours, donc. Quand Shavuot arrive et interrompt les, les Shiva, ben on a déjà fait 7 jours. Après, il reste 23 jours à partir du 6 sivan. Donc, ça va nous sortir le 29 Sivan. Ils vont finir le, le deuil. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe. Vous avez compris là Parce que quand la fête arrive et casse, interrompt le, le, le cycle des 7, on ne considère, considère pas que jusqu'à interrompt, On considère que... C'est bon, il s'est acquitté de son devoir de faire 7. Donc il a déjà cumulé 7, et maintenant il est démarre 23. Alors là, bon, on va admettre, ça Alors imaginez quelque chose de très très très original. Vous savez que Soukhot et Cheminia Seret, c'est deux fêtes distinctes. Alors regardez la situation un peu, si je peux dire rigolote, parce qu'il n'y a jamais rien de marrant dans ces situations. C'est que si on a enterré à veille de Soukhot, on a en enterré quelqu'un, du hein Shalom. Alors ensuite, bon, arrive Soukhot, ça y est. Il a déjà fait 7 jours. 7 jours de fête, ça fait déjà 14. Arrive Shemigseret. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait Et Shminyakseret. Alors, c'est comptabilisé comme 7 jours supplémentaires. Et donc, ça a porté dans le ça Simanchin Sadiktet. Non, c'est je ne sais plus, tête, Yud, quelque chose comme ça. Bref. Regardez dans Simanchin Sadiktet dans Yoredéa, ça va le explicité. Donc, eh ben, ça va faire qu'il a fait. Il a fait. Donc avant Soukote. Les 5 minutes, ça c'est compté comme 7 jours. Après, il a les 7 jours de fête, ça fait déjà 7 et 7, 14. Arrive, chez c'est comptabilisé comme encore 7 supplémentaires. Ça fait déjà 21, après Sukhot, il passe 9 jours. À prendre le deuil, et après c'est fini. Ouais, il a fini les 30 jours, après 9 jours après Sukhot, en fait. Vous avez compris comment ça se passe C'est la finesse, à comprendre, à accepter. Et puis maintenant, tout le reste de méchins, il est relativement simple. On a... Sur la, le Mishnah elle-même, on va avoir quelques petites discussions à savoir quels sont les fêtes qui interrompent les, le deuil. Si c'est les 7 jours ou si c'est les 30 jours. Qu qu quelles fait interrompt? Nous, on a du usage, d'abord je commence avec l'alakha, c'est qu'en fait c'est une grande règle qu'on a dans les chotabelut, a qui kedvoa à dans toute la route de On suit toujours la vie le plus permissif dans les, par rapport aux discussions qu'il y a dans la Gemara et dans la dans la Mishnah, dans le Shah, dans la Gemara. On suit toujours la vie qui est plus permissif, c'est une règle. Du coup, on va manger à tous les râteliers, on va prendre tous les avis de la Mishnah et on va faire que quelle que soit la fête, que ce soit qui pour bien évidemment Pesach le Sukkot, et même Shmini et même aussi Hagatzel qui est aussi la fête de Shavuot, tout ça, ça interrompt comme une fête qui interrompt. En réalité, il y a des discussions dans la Mishnah. Chacun il a dit un avis différent en fait. Alors, on va lire d'abord vite fait la Mishnah. Après, on expliquera un peu mieux Rabbi Eliezer qui, qui demande un peu plus d'approfondissement. El Rabbi Eliezer, Rome, Rabbi Eliezer enseigne Betamigdash, depuis que le Betamigdash a été détruit, eh bien, à la fête de Shavuot, qui s'appelle Atseret parce qu'on clôture la 7 semaine, elle est considérée comme le Shabbat qu'elle n'interrompt plus le, les Shiva. Elle est juste comptabilisée comme un jour parmi le deuil, mais elle ne la va pas interrompre. Donc, en réalité, selon Rabbi Eliezer, pour rester euh, sur l'exemple de. La pauvre amie de ma fille, qui a perdu sa petite sœur, eh bien, il doit, il doit il devrait, selon Eliezer, être en ce moment en deuil. Jusqu'à demain matin, en réalité. D'accord La Rabbi ça c'est selon Rabbi Eliezer. Mais c'est que depuis l'époque, depuis que le Bet-Amikdash était détruit. Par contre, à l'époque du Betamigdash, c'était différent, on va expliquer pourquoi après. D'abord, j'avance la Mishnah. Rabban Gamliel Rabban Gael nous dit Rosh Hashanah et Yom Kippur a un statut comme les fêtes. Soit, c'est vrai que dans la Torah, il distingue quand même les trois fêtes, euh, Soukhot, Bessach et Javuot, qu'elles ont un statut particulier de, des jours de Simcha. Rosh Hashanah et Yom Kippur, il n'y a pas ach, c'est pas écrit sur ça. Ah, c'est pas écrit sur ça. Non, là-dessus, là, on ne dit pas, d'ailleurs, on ne dit pas, moi, mes Simcha, dans Rosh Hashanah et Yom Kippur. Donc, pas des jours de Simcha. Malgré tout, selon le Raman Yom ça interrompt aussi. C'est quand même, ça Yom Tov. Et ça interrompt aussi le deuil. Ce Karamim nous dit L'eau que d'y verrez, elle ne veut pas que ni comme l'un ni comme l'autre. Mais, et là, Atseret, Karagalim, Atseret, c'est un statut comme les fêtes. Ouais, Donc, Shavuot, c'est le même statut qu'un qu jour de fête. dit que Rechachin avait un peu comme un Shabbat, Rechachin avait un peu comme un Shabbat, que ça pas, étant donné que ce n'est pas des vrais jours de fête. En fait, on a trois avis différents. Selon Abinézer, alors, chavuot, c'est pas assez long. Donc selon Abelézer, même ni chavouot et ni en fait un Yom non plus. Rabban Gamel vient et nous dit non quand même, Roshana Yom Kippuri, ça oui un statut de fête. Et Rachim, on nous dit hein, euh, que non, tout a un statut de fête, en fait. Concrètement, comme je vous dis, on retient tous les avis, que toutes ces toutes ces occasions, ça interrompt complètement les lois du deuil. Si on est en cycle des 7, ça interrompt les 7, si on était en cycle des 30, si ça arrête les 30 jours. D'accord Maintenant, maintenant. On va expliquer un petit peu Murabi Eliezer d'abord. c'est quoi l'histoire avec la que c'est quoi l'histoire de Shavuot à l'époque du Batamigdash ou à notre époque À l'époque du Batamigdash, vous savez qu'à un jour de Yom Tov, il faut monter à Yerushalayim. Monter à Yerushalayim, apporter des korban olat et Shalmei Khagiga, comme ce qu'on va découvrir dans Maseret Khagiga d'ici incessamment sous peu. On y arrive bientôt, d'accord La dernière Maseret de Moed, du Seder Moed, ce sera Khagiga. Donc on a le devoir de porter le courbat. À l'époque du bâtiment chaque vote ça dure qu'un seul jour. On ne peut concrètement pas faire l'olatria et même les shlamim le ce c'est pas évident non plus à faire. Pourtant on a le devoir de monter dans Shalim. Ce sabatois a donné 6 jours supplémentaires après Shavuot pour compléter, qui sont d'ailleurs en vigueur en ce moment, on ne fait pas les anonyme après Shavuot, parce que, justement, on est dans les jours, jours de Tashomim. Ce qui c'est bien d'avoir l'usage de monter au Kotel aussi d'aller au cotel pour en préserver le souvenir qu'on montait à l'époque du Betamique Dash, comme ce qu'ils faisait les Guéonimes, que, que même à notre époque, si on peut, on monte quand même au cotel euh, pendant le sri de pendant les, les jours de fête, en l'occurrence à Shavuot, on monte durant les jours après 6 jours d'après, qui suivent. Au total, 7 avec Shavuot. Ok Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer Donc, ça, c'est à l'époque du Betamique où on montait, compléter les fêtes, les, les corbanotes, donc du coup, Shavuot était une fête à part entière, où tout le monde faisait... C'était des vrais jours, une, une vraie semaine de fête, en fait, où on montait, compléter les corbanotes. Maintenant, à notre époque, où il n'y avait plus de à DASH. Alors du coup, j'avoue, concrètement, ça se restera un seul jour. Et du coup, il n'est plus assez conséquent pour interrompre les fêtes. Ça, c'est l'avis de Rabelais. Nous, donc, comme on a dit, on retient tous les avis, que tout va interrompre, même en chez la même cupon, ça va interrompre les jours du deuil. Maintenant, pour comprendre un petit avoir un petit peu plus de à la crotte de la veloute, il y a le bartender ici qui nous fait une belle synthèse des lois essentielles qui sont rapportées. Qu'est-ce que ça, ça implique les 7 jours de deuil Et qu'est-ce que ça implique les 30 jours Quels sont les devoirs exacts qui sont écrits dans la Mishnah, dans la Gamara Alors, Zerat Shiva, il nous explique, le Barthénois, il nous dit d'abord, on n'a pas le droit de se laver à chaud, même quelques parties du corps. Ni même à froid, tout le corps. Mais à froid, se laver les mains ou les pieds, pour le l'endeuiller, selon la loi c'est permis. Mais avec l'eau chaude, tout sera interdit, même les mains et les pieds. Ou avec l'eau froide, tout le corps, ça aussi défendu. Et aussi, va son équipe Begadav, il n'aura pas le droit de mettre, de laver son linge, ni de se moindre de l'huile, de se d'huile, ni de mettre des chaussures en cuir, ni d'avoir des rapports conjugaux, ni de travailler, il n'a pas le droit de il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de dire bonjour, de saluer. Et il a même le devoir de la alors c'est quelque chose qui s'est discuté, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, la de s'entourer se, la tête avec un... Dans Encore les, dans les, fréquent, chez les Yémanites, les Temanib, ils ont l'usage de mettre un foulard sur eux pendant, pendant qu'ils ont deuil. Chez d'autres personnes, il y en a qui ont l'usage de garder le chapeau et la veste pendant les shivas, toute la semaine, ne pas les enlever. C'est le même principe que la tigre c'est montrer du combat de roche, qu'on est très sérieux et affecté. aussi, il y a une autre halakha, aussi. Alors, ça c'est l'histoire de s'asseoir par terre, c'est délicat d'où ça vient exactement. Ils avaient un usage à l'époque, c'était de retourner tous les lits, de les mettre par terre à l'envers. Ça s'appelait, on, on a appelé ça Kfiatamita. C'est un usage qu'on n'a plus aujourd'hui, tout ça, ils explique pourquoi il n'est plus en vigueur aujourd'hui. on peur que les vont nous voir faire des usages un peu bizarres, ils vont nous prétendre, prétendre qu'on fait de la sorcellerie. Donc, du coup, ça s'annulait. Probablement, c'est de là que provient l'usage de s'asseoir quand même par terre, histoire de laisser un petit souvenir. Mais l'usage initial, c'était de prendre les lits, de les retourner avec les pieds en l'air, et, les... et de dormir tout le monde par terre. Ok ça, c'est aussi interdiction de se couper les ongles pendant les jours de deuil, ni de se couper, bien sûr, la moustache, même si ça dérange pour manger, et aussi ne pas étudier la tour. Ça, c'est pour les... et aussi... Euh, ça, c'est pour les 7 jours de deuil, et pour les 30 jours de deuil. Alors là, tout devient permis, sauf, sauf interdiction de porter un nouveau vêtement, ou bien de mettre un van Lavan Megohatz, alors là je sais pas ce que ça veut dire parce que je suis étonné quoi, de mettre un habit blanc repassé, je sais pas, je sais pas, pendant les 30 jours on n'a pas le droit de mettre des nouveaux des habits repassés, faut vérifier dans la presse que leur présente de se couper les cheveux, et aussi de se faire inviter ou d'aller inviter des gens aussi, et, et de même principe aussi de partir en faire du business avec ses amis de manière un peu trop euh, détente, un tas de six se marier pendant les 30 jours pendant les 30 jours, si on a déjà une femme et des enfants. Ok Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha touv. c'est